de vous pour la vérité, même si Macron ne veut pas nous, on est là, on est là, on est là Pour cette injection poison, on n'en veut pas Refusez vos dépassez, résistez pour les libertés Ah bah la guerre, oui, on la connaît, c'est une éducation du <rire> Il a dit le chef, c'est oui, la guerre oui. Ça y est, il y a des il y a nous sommes tous ensemble pour ce 28e samedi de mobilisation. Euh, je pense, pour les dernières nouvelles, que vous avez entendu que le pass vaccinal euh, allait prendre effet donc euh, ce lundi. Euh, il a été validé par le conseil constitutionnel. Donc bon, on, ça ne nous étonne pas trop, je pense. Mais bon, forcément, on est quand même déçus. Euh, donc aujourd'hui, euh, nous allons partir euh, donc, par cette direction-là. Palais de justice Palais de justice Palais de justice Je ne sais plus Palais de justice, préfecture On part, plein nord Direction le palais de justice, ensuite la préfecture, et euh, nous oh, oh, ferons un arrêt aussi euh, au passage sous donc euh, on aurait besoin de personnes pour prendre la banderole qui est là-bas, s'il vous plaît, deux ou trois personnes. Et puis je vous demanderai de former le cortège. Si la France avait utilisé son réseau dense de médecins, son infrastructure hospitalière, avait soigné dans les EHPAD au lieu de laisser mourir nos, nos anciens et leur donner leur rivotril. Si la France avait soigné avec l'hexachloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, au lieu de commander par milliards le remdesivir qui n'a fait qu'aggraver la pandémie en faisant muter le virus. Si la France avait soigné au lieu d'attendre... Quoi Le vaccin de Pfizer que se serait-il passé dans le monde si la France avait endigué avec succès la pandémie Elle en avait les moyens. Oui, la France était le maillon faible dans cette machination hégémonique et cela a été le rôle stratégique dévolu à Macron pour la contenir. Il fallait que la France perde la bataille contre la pandémie pour que les affaires de Pfizer prospèrent dans le monde. Mais Macron, Philippe Castex, Buzin, dont le mari inaugurait en 2017, le labo P4 à Wuhan, où est sorti le virus. L'ignore do docteur Lignard excusez moi docteur Diapharus, Il ne faut pas se tromper avec vous, c'est bien Ignard, hein, que je voulais dire. <rire> L'ignore docteur Diapharus Véran, qui ignore ce qu'est le VARS et qu'un virus à ARN mute toucheront peut être leur rétrocommission et quand ils auront été jugés, non pour nous avoir emmerdés, mais pour crime contre l'humanité, elles leur permettront au moins de continuer dans nos prisons. Alors cette fois avant de voter, remettons-nous en mémoire les conseils du comité central de la Commune de Paris, qui, le 25 mai 1871, appelait les Parisiens aux urnes pour élire le Conseil de la Commune de Paris. Ce texte disait « Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux, Méfiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leurs propres intérêts et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède est disposé à regarder le travailleur comme des frères. C'est l'affiche du comité central de la Commune de Paris appelant les Parisiens à voter pour élire leurs représentant à la Commune, le 25 mai 1871. Euh, un petit texte qu'un ami a écrit, euh, il n'est pas trop tard pour le lire encore. Il n'est pas trop tard pour le lire encore. Donc, un début d'année morose, les semaines et les mois passent, et ce monde est toujours aussi morose. Avec son cortège de contraintes et d'interdictions, plus ou moins compréhensible une perte de repères et une impression de liberté volée collent de manière persistante à notre quotidien, comme l'impression que cette pression est une contrepartie obligée à cette période de pandémie où il faut pourtant bien vaincre le virus. Mais l'infantilisation du citoyen était pour autant nécessaire. Jouer avec les peurs et l'insécurité, surfer sur les angoisses, susciter de la culpabilisation, utiliser l'intimidation. Tout ceci est bien raisonnable. Portez le lien, vos amis, vos proches, vos voisins, etc. Merci. dont je pense que l'énorme majorité d'entre vous est informée, c'est euh, l'action du collectif euh, « Laissons-les prescrire » qui envoie huit euh, pages qu'ils ont euh, rédigées avec euh, des études et des références pour euh, donner un peu euh, leurs conclusions euh, quant à la gestion euh, de la crise Covid en France. Euh, L'idée, c'est que ces huit pages soient envoyées à tout ce qui est décideur, euh, au sens très large, c'est-à-dire directeurs d'école, médecins, euh, services des forces de l'ordre, euh, élus et maires. Les copains de Riva, donc l'antenne d'Avalon-Vézelay, euh, se sont beaucoup investis sur cette action et ils ont déjà envoyé à tous les décideurs de Lyon. Il ne reste plus que les maires à faire. Alors du coup, euh, on essaye de mobiliser euh, la, bah, les, les, les gens, et c'est pour ça qu'on vous informe là-dessus. Alors évidemment, c'est un, un envoi en accusé de en recommandé avec accusé de réception, donc ça a quand même un coût. Mais si chacun ou quelques-uns d'entre nous voulaient bien se motiver et envoyer à leur maire, euh, on pourrait se dire qu'on arrive à couvrir toute Lyon puisque, euh, à ce stade, sur les 400 maires de Lyon, il y en a plus de 100 qui ont été faits, puisqu'il y a tous ceux qui ont été faits par euh, RIVA dans leur coin, et il y a tous les maires de euh, la communauté de communes de et Fort forterre qui ont été faits. Donc, euh, on voulait vous informer là-dessus. On remettra les liens euh, sur nos réseaux et euh, sur les sites pour ceux qui, qui se sentent en capacité de se mobiliser et euh, on vous demande juste euh, de faire une étape en plus de l'étape proposée par le collectif qui est d'envoyer un mail en plus à Flo, de manière à ce qu'on puisse nous recenser tous les maires qui ont été faits dans Lyon et qu'il n'y ait pas des doubles envois inutiles et que chacun envoie vraiment euh, à un maire qui n'a pas été contacté. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous euh, si vous êtes intéressé par cette action ou à en parler autour de vous. Ça pourrait être vraiment sympa si on pouvait réussir à prévenir tous les décideurs de Lyon, puisque cette action a aussi un but de, de preuve, puisqu'on on garde les, les accusés de réception, comme quoi les, les personnes, euh, les décisionnaires ont été informés, et euh, ça pourra éventuellement, si nécessaire, servir à acter en justice dans les années futures, parce que. Pour le coup, en tout cas dans Lyon, on sera en capacité de démontrer que nos décideurs avaient eu l'information. Voilà donc On a toujours la cagnotte pour les personnes suspendues. Euh, donc Pour certains, donc ils sont sans salaire depuis 4 mois. Donc ils ont toujours besoin de nous. Donc euh, N'hésitez pas à venir vers nous. Et donc euh, oui, donc le parrainage. Donc euh, certaines personnes nous avaient soumis l'idée de faire un parrainage. Euh, donc on en parle pour l'instant. Donc c'est pas du pour l'instant, c'est pas en projet. On en parle juste euh, pour voir s'il y a des personnes intéressées. Donc par exemple euh, qu'il y ait, euh, je sais pas, je vais dire 10 personnes qui soutiendraient une personne suspendue euh, mensuellement, euh, qui donneraient une somme d'argent mensuellement à cette personne pour l'aider euh, à vivre. Euh, donc euh, si jamais il y a des personnes qui sont aussi intéressées pour euh, cette histoire de parrainage n'hésitez pas à venir nous voir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 Le numéro 85 n'est pas sur ma fiche. L'autotest est négatif. Mais pour en être sûr, nous avons mieux. Nous avons le Mikado Test. Voilà, alors, le Mikado Test, c'est ce petit bâton-là, qu'on appelle Mikado. Voilà, on se met bien profond, comme ça. Et c'est inoffensif pour les cloisons navales. Et ensuite on regarde, bleu, rouge, c'est négatif. Ouais voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous soigner en toute sécurité grâce au gouvernement et à la vice liberté liberté liberté liberté liberté liberté liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté, merci liberté, liberté, liberté. merci à merci Non, il y a un groupe qui Liberté Yeah, Il ça bon variant Nous ne pas que tu Mais tu avec les Maintenant, il y si vous avez des légumes euh, de votre jardin ou pas à donner, n'hésitez pas. Euh, Aujourd'hui, normalement, il y a quand même une récolte de légumes pour ceux qui les ont amenés. Euh, et donc, euh, n'hésitez pas à emmener des légumes, euh, sinon samedi prochain, si vous voulez euh, de la soupe euh, pour les samedis euh, futurs. Donc, euh, merci à tous. Et puis, bah, on se retrouve euh, samedi prochain à la même heure, donc 14h.